Ce n'est pas un exercice. Je répète, ceci n'est pas un exercice. Les gars, gardez les yeux grands ouverts, les doigts sur la détente, et on s'en sortira J'ai raison, Marines Oui, sergent mmh, Ça, oui, j'ai raison. Allez en route, et que ça saute Ce n'est pas un exercice. Je répète, ceci n'est pas un exercice. Encore une fois, on doit finir ce que les pilotes ont commencé. On quitte ce vaisseau, les gars, et on attaque les Covenants sur la terre ferme. Quand on va leur tomber dessus, on va leur faire sauter la cervelle et bien rigoler. J'ai raison, Marines. Oui, sergent. Mm -hmm. Ça, oui, j'ai raison. Allez en route et que ça saute. Ce n'est pas un exercice. Je répète, ceci n'est pas un exercice.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 Ce n'est pas un exercice. Je répète, ceci n'est pas un exercice. Les gars, on a envoyé ces minables insectes au milieu de nulle part, pour ne pas qu'ils mettent leurs sales pattes sur la terre Mais ils sont très forts, et ils nous donnent du fil à retordre Je me fiche de savoir s'il s'agit du flingot personnel de Dieu, ou d'un hula-hoop géant Mais on va pas leur laisser On va leur plomber la carcasse, et les laisser se noyer dans leur sang – J'ai raison, Marines !– Oui, sergent mm -hmm. Ça, oui, j'ai raison. Allez, en route Et que ça saute